Merci beaucoup. Euh, quand nous parlons du trafic, il y a des métadonnées qui, qui entrent en jeu, euh, notamment les, les attributs que nous devons euh, renseigner pour pouvoir euh, avoir certaines informations clés de la personne. Et nous avons aussi les types d'entités suivies euh, et sans oublier euh, tout le volet Tracker entité, Instance que nous avons dans le DHS2. Au-delà de ça, nous avons euh, le programme. C'est un peu comme le, le formulaire au niveau de, des données agrégées ou ensemble de données. D'accord? Et il y a un autre point essentiel qui euh, apparaît aussi euh, c'est éventuellement les étapes du programme. D'accord? Donc, nous allons prendre le temps d'expliquer euh, tous ces volets-là. Et euh, sans oublier ce que nous appelons événements dans le DHST, surtout au niveau des, des données tracker, euh, des éléments de données que vous connaissez d'habitude, ce sont des éléments de données agrégées. Euh, pour ceux qui ont commencé le, le, le tracker, il va falloir aussi créer euh, ces types d'éléments de données pour pouvoir les utiliser, bien sûr. Nous avons les ensembles d'options euh, qu'il faut absolument utiliser. Uh, bien sûr, cela fait référence aux options possibles uh, qu'il faut permettre à l'utilisateur de choisir quand nous essayons de, de saisir les données uh, de notre programme. Donc, ce sont les termes techniques qui, qui ont vraiment en jeu quand nous parlons uh, du, du tracker. Et nous allons prendre le temps d'expliquer tous ces uh, points, uh, bien sûr. Donc, comme vous le voyez, uh, nous avons des attributs au niveau euh, du tracker et c'est à partir de ces informations ou de l'attribut que nous arrivons à enregistrer certaines informations clés de la personne, notamment euh, le son nom, prénom, sexe ou euh, son identifiant unique dans le système. Donc ce sont des informations primaires qu'il faut absolument enregistrer. Et c'est ça qui nous permet d'identifier la personne et après on verra en fait euh, quelles sont les autres informations liées à cette personne. Donc, pour pouvoir localiser la personne, retrouver cette personne, il faut quand même prendre certaines informations clés. Et c'est ces informations que nous appelons tribu, en fait dans le DHST. Euh, donc, il y a un autre aspect aussi qui est étranger, ce sont les types d'entités suivies. Euh, nous pouvons éventuellement suivre euh, des personnes dans le DHS de créer un formulaire appelons programme actuellement dans le tracker pour pouvoir suivre ces, ces personnes, Je peux peut être suivre un cas ou peut être euh, un échantillon et dans d'autres domaines, ainsi de suite. Donc, c'est à nous de créer ce type et de pouvoir l'associer à notre euh, formulaire que nous appelons éventuellement euh, le programme dans le DHS. Ensuite, nous avons le Tractor Entity Instance euh, qui nous permet d'enregistrer toutes les informations euh, de la personne dans le système. Et cela comporte pas mal de données, euh, toutes les données que nous allons saisir pour cette personne se retrouve au niveau de ce tracker d'entité instance, ce qui nous permet d'identifier la personne, de retrouver ces données. Et donc, nous pouvons aussi get toutes ces informations aussi par API. Euh, donc, après, je vous montrer un petit, petit peu le contenu euh, de ce tracker d'entité instance. Et plus loin, nous avons bien sûr notre programme qui est en fait le, le formulaire. Cela nous permet euh, d'enregistrer toutes les informations de, de la personne. Commençons par les informations liées aux attributs, c'est-à-dire le nom et le prénom et les autres informations additionnelles. Euh, Donc, nous avons peut-être euh, tout ce que nous appelons le programme de surveillance des maladies qui peut être créé dans le système. Nous avons aussi peut être le programme TV, le programme vaccination, ainsi de suite, ainsi de suite, ce qui fait référence euh, à la collecte d'informations individuelles. Donc, nous pouvons euh, le créer dans le système et c'est ce que nous appelons programme. D'accord. Maintenant, au-delà du programme, nous avons bien sûr les autres étapes. D'accord. Les autres étapes peut être aussi enregistrées dans le, le système. Et euh, peut-être qu'il y a certaines informations que nous prenons tout de suite après avoir enregistré et le prénom de la personne. Euh, et euh, après, nous pouvons éventuellement planifier les autres visites de la personne pour pouvoir collecter les informations propres à cette planification ou les autres informations par rapport aux autres événements à venir. Nous allons le faire au niveau des étapes de programme. C'est ce qui nous permet de pouvoir collecter les autres informations après. Peut-être qu'il faut faire un test et après, on aura le résultat de laboratoire. Donc, toutes ces informations peuvent être uh, uh, gérées au niveau des, des étapes de, de programme, d'accord? Donc, le programme, nous créons le, le, le programme et ensuite, nous essayons de subdiviser tout cela en étapes de programme, d'accord? Euh, à part ça, nous avons aussi euh, ce que nous appelons événements dans, dans le DHS2. Euh, en fait, quand nous prenons peut-être euh, un formulaire où nous avons des informations par rapport aux visites, euh, nous aurons la possibilité de renseigner ces informations et dès que nous l'enregistrons dans le système, ça devient un événement créé dans D'accord. Donc, pour un programme, nous pouvons avoir, ça dépend de la configuration ou du formulaire que nous essayons de, de renseigner. Euh, donc, nous pouvons avoir la possibilité de renseigner euh, euh, le, les, les données de l'étape et de l'enregistrer, ce qui fait un événement. Mais pour les événements répétitifs, nous pouvons le faire plusieurs fois. Donc, à chaque fois que nous utilisons le même formulaire, euh, plusieurs fois, ce sont des événements que nous essayons de créer dans le système. Dès que nous l'enregistrons, c'est un événement. C'est là, peut-être euh, 10 enregistrements pour l'étape euh, de, de programme. Donc, ça fait 10 événements aussi créés dans le système. Donc, ça dépend de la configuration. Mais à chaque fois que nous enregistrons les informations au niveau des étapes de programme, ce sont les événements que nous créons dans le DHS. D'accord donc, ici, nous avons vu le programme, d'accord? Nous avons vu les étapes qui, peut-être, c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme les sections que nous avons euh, au niveau des données agrégées. Et ensuite, nous avons les événements, c'est euh, ce l'enregistrement des données que nous avons euh, effectuées au niveau des étapes de programme, d'accord? Et plus loin, nous avons d'autres euh, terminologies. Euh, nous allons prendre le temps d'expliquer, d'expliquer, d'expliquer encore. Euh, nous avons la possibilité d'avoir d'autres dates, d'accord, dans nous payant nos, nos formulaires tracker dans le DHSE, notamment la date d'incidence. Euh, en fait, ici, la date d'incidence est la date qui déclenche, en fait, le processus. Quand nous prenons peut-être euh, la CPM la date d'incidence, c'est probablement la date de la dernière règle de la fin. Donc, c'est la date à laquelle l'événement a vraiment commencé. Ça peut être une date antérieure, mais ensuite, la femme peut venir euh, quelques jours après. Et quand elle vient, peut-être pas dans la formation sanitaire, nous allons l'enregistrer dans le système. La date à laquelle nous l'enregistrons maintenant dans le système, ça va être la date d'inscription de cette personne dans le système. D'accord? Et probablement, ça va être lié à un programme euh, que nous connaissons maintenant euh, en rapport avec le formulaire de collecte de l'information. D'accord? Donc, c'est un peu ça la différence entre ces deux dates-là. D'accord? Et euh, plus loin, nous allons peut-être vous dire d'inscrire la personne dans le programme. Inscrire la personne revient à toutefois renseigner ces informations primaires, notamment les informations liées aux attributs, d'accord, nom, prénom, ainsi de suite, ainsi de suite, et nous allons l'enregistrer dans le système, d'accord, donc c'est ce que nous appelons description de la personne dans le système, d'accord, donc ça peut être un programme TV, VIH, COVID, CPN, vaccination, ainsi de suite, dès que nous prenons les informations primaires de la personne euh, et que nous l'enregistrons donc ça fait une inscription effectuée euh, dans le THS au niveau du tracker, d'accord euh, Voilà. Donc je, nous allons euh, jeter un coup d'œil à, à un petit formulaire pour pouvoir nous, nous orienter. Euh, donc ici, par exemple, j'ai un, un petit formulaire. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Nous avons un formulaire euh, en rapport avec euh, Tibi qui nous permet de collecter toutes les informations euh, liées à la personne et euh, aux autres événements euh, liés à son traitement jusqu'à l'issue du patient. Donc, quand nous prenons le formulaire, certaines informations clés que nous devons renseigner. Ça, ça se trouve habituellement sur les outils de collecte. Donc, si nous voyons que nous avons nom, prénom, hashtag, adresse, numéro de téléphone, rien à voir avec, est-ce que vous avez commencé le traitement? D'accord? Donc, c'est ces informations-là qui nous permettent de retrouver la personne. Dans d'autres cas, on peut avoir un identifiant unique, généré peut-être par le système, ou peut-être un identifiant unique euh, créé dans la formation sanitaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, par rapport à ces aspects, nous allons voir pendant euh, la semaine de l'académie, comment est-ce que cela se fait éventuellement euh, dans le DHS. -D. Donc, ces informations que nous avons ici, c'est ce que nous appelons éventuellement euh, les attributs. Ensuite, nous allons créer euh, le formulaire de collecte d'information au VAMTBI. D'accord, donc ça, c'est notre programme. Et euh, plus loin, on va devoir collecter certaines informations liées aux différentes étapes de la personne. Parce que nous n'allons pas collecter toutes les informations tout de suite. Il y a d'autres euh, formulaires qui entrent en jeu un peu plus tard à l'issue de l'inscription de la personne dans le système. Donc, la première, c'est ce la phase initiale où nous collectons certaines informations euh, liées au diagnostic. Souvent, ce sont les cas confirmés. D'accord? Donc, nous allons prendre ces informations. Donc, ça, c'est l'étape de programme. Donc, quelques temps après, nous allons collecter d'autres informations liées à la continuation ou au suivi de la personne. Donc, deux à trois mois plus tard, il y a certaines informations. Donc, ça fait encore euh, une étape de prier ici dans le système. Donc, à nous de voir, est ce qu'il faut le rendre répétitif ou pas? Qu'est ce qui nous arrange le plus? Donc, il y a ces astuces là. Que nous allons éventuellement euh, donner pendant la semaine de l'académie et en discuter. D'accord Donc, à cinq mois, il y a certaines informations aussi qui entrent en jeu. Donc, nous allons les payer jusqu'à l'issue du traitement de la personne. Donc, il y a en matière de TB résistant ou euh, sensible, donc, nous allons voir tous ces aspects qui entrent en jeu. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs formulaires qui entrent en jeu. Ne serait-ce que pour la seule personne que nous avons enregistrée. Donc, c'est là la différence entre les attributs que nous collectons directement. Et plus tard, nous créons le programme et ses étapes pour pouvoir collecter l'information à chaque niveau de collecte. D'accord? Donc, euh, nous allons encore continuer. Donc, après avoir compris ce que nous appelons euh, programme, étape de programme, euh, événement et la date d'incidence, ainsi de suite, nous allons avancer un tout petit peu. Nous venons d'inscrire la personne dans le système et il est très important d'avoir les autres informations pour peut-être de planifier euh, l'enregistrement de ces données-là dans le système, d'accord donc, en ce moment, euh, nous allons avoir besoin des, des autres éléments comme les éléments de données. Mais ici, ce sont des éléments de données de type tracker. Avant, nous avons l'habitude de créer les éléments de données de type agrégé. C'est ce que nous avons l'habitude d'utiliser. Mais ici, pour pouvoir créer ces différents champs, pour pouvoir collecter les informations, il va falloir créer les éléments de données de type tracker. Si vous créez un élément de données de type agrégé, vous ne le verrez pas quand vous allez concevoir votre tracker. Quand vous créez un tracker, un élément de données de type tracker et que vous voulez créer votre formulaire agrégé, vous ne le verrez pas aussi. Donc, le type détermine là où vous devez visualiser les éléments de données liés au tracker ou pas. D'accord Donc ici, c'est un peu comme le résultat du test de laboratoire, positif, négatif. Ou euh, le, le type de, de, de cas que nous avons. Est-ce que c'est un ancien cas? Est-ce que c'est un nouveau? Est-ce que c'est rechute? Ainsi de suite. Donc, c'est à partir des éléments de, de type facteur que nous allons pouvoir collecter toutes ces informations euh, dans le volet. D'accord? Donc, ici, euh, plus loin, nous avons ce que nous appelons une ensemble d'options. Euh, c'est comme vous le voyez. Euh, nous avons l'habitude de collecter certaines informations et il, était, il est plus intéressant de pouvoir proposer une liste déroulante à la personne afin qu'il puisse choisir et non laisser la personne saisir ce qu'il veut. D'accord Parce que quand il saisit, ce sera difficile à quantifier. Mais quand nous proposons une listes déroulantes, nous pouvons facilement les quantifier dans le système. C'est ce que vous avez appris, cette liste déroulante, on vient à utiliser les ensembles d'options. D'accord donc ça, c'est le groupe. C'est par exemple le sexe, d'accord Et ça, l'ensemble d'options. Et en matière d'options, nous allons créer masculin-féminin. D'accord Quand nous créons masculin-féminin, nous l'associons à l'ensemble d'options qui s'appelle sexe. Et c'est ce sexe-là que nous allons donner à l'élément de données ou l'attribut qui va collecter les informations. Donc c'est créer ici une liste déroulante. sans que la personne puisse saisir. Donc ça, c'est un secret au niveau euh, du tracker qu'il faut absolument euh, respecter. Donc quand vous n'avez pas toute une liste exhaustive, il n'y a pas là aussi discuter de quel qu'est-ce qu'il faut mettre, comment est-ce qu'il faut gérer le volet autre quand nous avons d'autres options ainsi de suite. Donc ce sont des choses que nous allons éventuellement aussi discuter. Et euh, quand je retourne sur mon formulaire, vous allez voir Ici, si je prends si je prends juste l'étape de diagnostic, nous avons le type de patient. Le type de patient revient à créer un élément de données de type test, un tracker, et ici, il aura à choisir entre ces options-là. Donc, nous n'allons pas, pas le laisser taper euh, rechute. D'accord? Nous n'allons pas le laisser taper nouveau. Donc, nous lui proposons en fait cette liste. D'accord, traiter avec échec, perdu de vue, transférer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons faire euh, la même chose pour les autres. Donc, ici, nous avons ici de la maladie euh, pulmonaire ou extrapulmonaire, ainsi de suite. Et il y en a qui euh, ajoutent une troisième proposition extra-pulmonaire et, et pulmonaire. Donc, c'est euh, dans la discussion euh, que nous allons trouver la meilleure formule. Enfin, de pouvoir l'implémenter correctement. Donc, ici, nous avons euh, l'élément de données. Euh, ici, nous avons les options euh, qui seront utilisées pour chaque élément de données. Donc, euh, c'est un peu ça. C'est donc nous allons faire la même chose pour les autres étapes, les autres éléments de données, les autres phases d'accord. Donc, nous avons toute une liste qui euh, sera éventuellement donnée par le programme ou par le ministère, donc il va falloir prévier ces options-là et ne pas permettre à la personne de, de, de nous choisir. Donc, nous avons aussi le type d'éléments de données qui sera éventuellement discuté pour savoir oui. est ce que nous voulons collecter, est-ce que ça va être sauvegardé si nous prenons un entier positif et que nous voulons avoir une liste déroulante, comment est-ce que cela se gère, ainsi de suite. Donc, nous avons toute une liste ici qu'il va falloir euh, implémenter dans le système afin que cela reprend convenablement. Si l'analyse est faite, nous devons au finish avoir un système, d'accord Et quand je rentre dans ce système et que je crée mon, mon tracker avec les étapes qu'il faut, ainsi de suite, et que je l'assigne, d'accord C'est ce que nous allons faire la semaine prochaine, nous aurons ce résultat. Quand je clique dans ma mention enregistrée, vous verrez un code identifiant généré par le système, vous pouvez en rajouter peut-être un code généré dans la formation sanitaire. Donc, dans ce cas de figure, il y aura une discussion pour savoir est-ce que ce code sera unique dans le système ou pas. Donc, il y a cette discussion-là qui se fera aussi. Et ce que nous appelons ensemble d'options et les options, c'est ça. Masculin-féminin. Nous ne laissons pas la personne saisir masculin ou féminin. Et par contre, le nom et prénom, ces autres informations, nous pouvons laisser cette personne. Donc, nous avons aussi la date de naissance, le type de date de naissance qui sera utilisé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand nous finissons d'enregistrer de, la personne, nous allons l'inscrire. D'accord? Donc, quand nous cliquons ici, nous allons l'inscrire dans le programme. Donc, vous voyez ici qu'il y a d'autres règles de programme qui entre en jeu aussi, qui calcule automatiquement l'âge, ainsi de suite, ainsi de suite, d'accord? Donc, après avoir enregistré la personne dans le programme euh, type par exemple, nous avons maintenant les autres stats ici, d'accord? Nous avons les autres stats ici, donc c'est à nous de créer les stats convenablement. Euh, et après, nous avons les éléments de données de type tracker. D'accord Nous avons ces éléments de données qui sont utilisés pour notre tracker. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord Donc, c'est ce que nous avons euh, ici. Et au finish, dès que nous cliquons sur Enregistrer au niveau de l'étape de programme, nous avons un événement créé dans le système. Donc, si l'étape-là est répétitive, à chaque fois que nous cliquons... Sur ce bouton pour pouvoir enregistrer euh, de nouvelles données pour créer des événements enregistrés. D'accord? Et plus tard, lors de la semaine prochaine, nous allons voir comment compter le nombre de visites effectuées en quand c'est une étape répétitive, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, donc, c'est à peu près ça. Euh, nous avons notre programme ici. Nous avons nos étapes là. D'accord? Il y en a qui parlent de stade, ainsi de suite. C'est plus ou moins la même chose. Nous avons nos éléments de données ici et nous avons la liste déroulante qui est là. Donc, c'est sur cette philosophie que nous allons concevoir tous nos programmes tracker, d'accord? Donc ici, euh, je reviens là. Et euh, Bon, la semaine prochaine, ce sera essentiellement axé sur le programme Tracker et euh, nous allons pouvoir les créer convenablement en utilisant les attributs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour les fiches d'enquête, d'accord, nous n'aurons pas besoin d'avoir à créer ou à utiliser les attributs, d'accord. Nous allons directement créer notre programme qui va collecter certaines informations parce qu'on n'a pas besoin de suivre éventuellement quelqu'un. Quand nous voulons créer euh, nos, nos trackers en euh, matière de fiches d'enquête, ainsi de suite, D'accord? Donc, c'est ça un peu la différence entre les choses. Donc, je reviens euh, sur certaines terminologies. Et tout à l'heure, nous avons vu que nous pouvons visualiser le contenu de nos stats, d'accord? La phase de diagnostic, par exemple, la phase initiale de quelqu'un. Donc, euh, par rapport à cela, nous avons l'habitude, nous pouvons euh, éventuellement enregistrer toutes les informations liées à la personne. C'est comme les différentes visites de vaccination ou d'examen cliniques, ainsi de suite, où euh, absolument nous devons renseigner la date. Il y a une date à renseigner pour savoir quand est-ce que cette donnée a été saisie dans le système. Donc nous avons la date d'événement euh, que nous utilisons dans ce cas de figure. Et bien sûr, le lieu. Donc, la dimension où entre aussi en jeu pour pouvoir savoir où est-ce que cette information a été enregistrée dans le système, à quelle date, ainsi de suite. D'accord Donc, par rapport à l'événement, euh, nous aurons absolument besoin. Euh, nous aurons ces informations, quoi ce qu'il en soit. D'accord Et euh, nous avons aussi d'autres valeurs qui sont notamment enregistrées. Et ce sont notamment les données, les éléments de données dans, dans une étape du programme. Et par rapport à ça, il y a certaines informations qui sont automatiquement enregistrées pour savoir quelle est la valeur qui a été saisie dans ce champ, quand est-ce que cela a été fait, quand est-ce que cela a été modifié et qui l'a fait. Donc, ce sont des informations connexes euh, que nous enregistrons automatiquement dans le système pour éventuellement tracer l'historique euh, par rapport à la modification d'une valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, plus loin nous avons euh, bien sûr certaines informations qui sont enregistrées. Euh, même chose pour les attributs. D'accord? Dès que nous enregistrons une valeur au niveau peut-être du nom, du prénom, ainsi de suite, il y a certaines euh, choses qui se passent au niveau de la base de données pour pouvoir enregistrer premièrement ce que nous avons insérer dedans, éventuellement qu'il a fait ainsi de suite, ainsi de suite. Même chose pour l'inscription. D'accord Nous avons euh, absolument besoin de, de l'unité d'organisation. Où est-ce que la donnée a été saisie euh, S'il si y a une date, absolument, il y aura une date d'inscription. Donc, nous aurons à capturer directement cette date. Et quand il y a une date d'incidence... La date elle est automatiquement aussi enregistrée euh, dans la base de données. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, ici, nous allons voir le, le flux d'informations euh, par rapport euh, à l'enregistrement d'une donnée. Euh, quand nous prenons peut-être le, le formulaire, euh, peut-être de vaccination, il faut absolument renseigner certaines informations clés. Donc, c'est la phase mis aux attributs. Donc, nous enregistrons ces, ces, ces, ces informations. C'est ça l'inscription. Donc, nous allons l'inscrire, en fait, dans ce programme, dans le nom des programmes. Ça peut être un programme de surveillance. Ça peut être uh, santé maternelle, déniage, uh, COVID, et ainsi de suite. D'accord? Tout ce qui nécessite pour de la personne. Donc, nous allons pouvoir l'enregistrer. Et quand nous l'enregistrons, le formulaire va nous proposer les différentes répliques qui sont disponibles et qui nous permettent de pouvoir collecter peut-être les informations de dépistage, d'accouchement, de CPM, de visite, de labo, ainsi de suite, et jusqu'aux données de, de traitement, ainsi de suite. D'accord? Et euh, après cela, euh, nous devons absolument avoir une vision claire de là où nous partons à partir de, des outils que nous avons. Donc, l'analyse de ces outils doit nous permettre de pouvoir synthétiser euh, la collecte, d'accord? Donc, à partir des différentes étapes que nous aurons euh, à faire, souvent, c'est avec les gens du métier qui maîtrisent euh, absolument euh, la collecte et qui vous diront à quel moment est-ce que la donnée doit être collectée et qu'est-ce que nous collectons en ce moment -là. D'accord? Donc, ici, à la première phase, il y a plein d'informations à, à, à collecter, mais ils vous diront qu'après 60 jours ou de deux mois, nous devons collecter aussi ces informations. Donc, c'est à vous de programmer le système afin que nous puissions collecter certaines informations après. Et nous allons aussi parler des règles de programme qui nous permettent de, de cacher ou d'afficher certaines informations au bon moment ou peut-être selon une condition qui a été choisi plus tôt, d'accord? Donc, il faut absolument faire une analyse. Donc, c'est l'analyse qui va vous permettre de, de créer finalement euh, votre programme tracker dans le système, d'accord? Donc, pour faire le point des différents termes ou mots utilisés, euh, pendant ce webinaire, nous avons notamment les attributs. Donc, c'est la première ligne euh, qui nous permet d'enregistrer de, notamment notre famille, sexe, euh, prénom, âge, ainsi de suite. d'accord. Et notre euh, type d'identité suivi est, est bien sûr utilisé. Euh, dans notre cas de figure, c'est une personne. Dans d'autres cas, c'est dans ces, d'autres aspects, c'est un cas, ainsi de suite. Et nous allons prendre la peine de l'inscrire, de l'inscrire dans un programme. Et ça peut être un programme de vaccination, ça peut être un programme TV. Et après l'avoir inscrit, il y a d'autres euh, formulaires qui rentrent en jeu, notamment la première, euh, le premier formulaire lié au, à la collecte des informations. Et donc, à ce niveau, ce sont les étapes qui rentrent en jeu. Ce sont les étapes entre en okay. jeu par okay. rapport à, à cela. Euh, Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? OK, merci. Donc, par rapport aux étapes qui entrent en jeu pour notre formulaire, nous allons pouvoir les synthétiser convenablement en associant éventuellement euh, les éléments de données. Et quand nous décidons d'enregistrer les informations par rapport à l'étape de programme et nous les appelons en fait événements d'accord et pour ces événements il y a pas mal d'éléments de données qui entrent en jeu d'accord donc nous allons euh, bien positionner aussi ces éléments de données avoir une notion claire de ce qui est faisable avec le dhs2 savoir comment le faire et tout cela comme je l'avais dit depuis le début cela ressort d'une analyse éventuelle à faire avant de se jeter sur le DHCP. Comment Qu'est-ce que nous voulons collecter euh, Comment est-ce que nous voulons collecter À quel moment euh, Par qui euh, Donc, ainsi de suite, Encore après avoir fait euh, ce volet d'analyse, nous allons pouvoir schématiser euh, notre tracker, pour pouvoir bien analyser les données qui vont notamment en ressortir. Donc ici attribut entité inscription programme de programme événement élément de données ensemble d'options et les options sont les termes techniques que nous allons utiliser la semaine prochaine et euh, je suppose que vous êtes déjà passé par les cours euh, en ligne pour pouvoir se rappeler de certains thèmes avant lundi. Donc, euh, je pense que vous l'avez déjà fait. Et nous allons pouvoir tous ensemble euh, travailler convenablement autour du DHST. Donc, pour euh, un petit check-in des termes techniques que j'ai utilisés tout à l'heure, nous allons prendre la peine de faire euh, un petit jeu, d'accord? Donc, je vais vous demander de vous connecter sur menti.com, d'accord? Donc, connectez-vous, ouvrez votre navigateur, tapez menti.com, il va vous demander un code Donc vous allez mettre ce code, d'accord? Donc, euh, euh, nous allons donner quelques minutes pour que tout le monde puisse être là-dessus. Nous allons voir, d'accord? Euh, S'il si vient, Sylvia bah, va on va l'écrire dans le dans la partie chat pour ceux qui veulent. D'accord. Et le code, c'est. Okay. D'accord. Nous attendons là-dessus pour pouvoir commencer le petit jeu. là on a situation de famille Nous allons voir il y a 12 personnes déjà positionnées pour le petit jeu. Donc nous allons encore permettre aux autres de, de se connecter. Donc il faut cliquer sur le... Le cœur que vous avez là-bas. Donc, nous avons 13 personnes actuellement. Nous attendons les autres. Tapez Menti.com et utilisez ce code pour vous connecter. Pour ceux qui ont du mal, cliquez sur ce lien. OK, encore d'autres personnes et nous allons commencer. OK, encore une minute. OK, nous allons commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a juste quatre questions. Euh, nous allons prendre la peine de, de rapidement euh, cliquer sur la bonne réponse et nous allons voir combien de personnes ont pu euh, cocher la bonne réponse. Donc, nous partons, allons-y. À quoi c'est un attribut d'entité suivie dans le DHS -T. Donc, vous avez une liste déroulante là-bas, choisissez la bonne et puis cliquez sur Envoyer. Euh, 12 ans déjà répondu OK, d'accord. Donc je vois que la majorité a choisi la bonne réponse. Euh, cela nous permet de pouvoir enregistrer les informations euh, liées au profit de la personne non, dans le système. D'accord? OK. Donc, nous allons passer à la deuxième question. Un programme tracker peut avoir plus d'une étape de programme, vrai ou faux? Bon, j'espère que ce n'est pas du suivi, parce que tout le monde est parti sur le vrai. Alors que je ne sais pas si c le faux est vrai et que le vrai est faux. OK, je pense que euh, vous avez effectivement trouvé la bonne réponse. Euh, ce qui me permet de dire que l'académie sera très, très facile. Euh, mais nous allons juger sur la troisième question. Allons-y. Ok, d'accord, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui l'utilisent déjà. Euh, mais est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes pour nous dire dans la partie chat euh, Dans quel domaine est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est pour collecter certaines informations? C'est essentiellement COVID ou c'est peut-être la surveillance et ainsi de suite? Est-ce que vous pouvez nous dire dans la partie chat du Zoom? OK. Bon, je vois que c'est utilisé pour collecter les informations du VIH. COVID. VIH. OK. OK. Il y a quelqu'un où... Quelqu'un, quelqu ça ne marche pas. Ça s'est arrêté. Je ne vois pas les questions. Il faut actualiser votre page, ça va venir. Covid, Covid, TB, Palud, VIH. OK, d'accord. Euh, bon, pour ceux qui l'utilisent déjà, c'est très bien. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, je pense que euh, cela va se faire parce qu'il y en a qui l'utilisent pour bon, aussi le dépistage, euh, question de stock, ainsi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons tous ensemble voir comment est-ce qu'il faut paramétrer un bon tracker, euh, quelle est l'analyse qu'il faut faire premièrement et euh, comment mettre en pratique ce qui doit être fait, euh, ainsi de suite, ainsi D'accord? OK. Euh, donc, pour la dernière question, nous allons le faire. Donc, euh, allons-y. Euh, une étape de programme ne peut comporter qu'un seul événement au maximum. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai ou c'est vrai ou c'est faux? Bon, je sens que la majorité part sur le, le fond, mais je ne sais toujours pas si le fond est vrai ou le poème vrai fond. Ok, donc je pense que personnes sont sur le, le fond. Et bon, je pense que euh, c'est une bonne réponse. Et d'accord, je pense que vous avez euh, les bases pour pouvoir mieux comprendre le, le tracker. Et je suis persuadé que nous allons passer une semaine fantastique ensemble. D'accord? Donc, c'est la dernière question qui s'affiche là maintenant pour juste en savoir le profil des personnes attendues à l'OME. Ok, donc je vois que nous avons plus de jeunes <rire> que de personnes plus matures, d'accord. Euh, merci beaucoup. Euh, je pense qu'on va être euh, très intéressant euh, de nous avoir pendant une semaine. Ok, d'accord. Donc, 7, 8, 1, 2, d'accord. OK, super. Euh, encore, où je vous juger sur uh, une dernière, une dernière, une dernière question liée aux ensembles d'options. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Je pense que la majorité sur cette réponse. Ok, d'accord. Donc euh, euh, le volet ensemble d'options aussi est plus ou moins compris, euh, ce qui nous permet d'aller plus vite pendant la semaine. Mais je pense qu'il euh, y aura beaucoup plus de, de personnes. Donc, euh, nous allons pouvoir dans quelle mesure faire ce test, refaire ce test pour avoir une notion claire euh, par rapport à votre compréhension des thèmes techniques. Euh, bon, nous avons pris une heure pour expliquer cela et je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient déjà des bases, c'est très intéressant. Donc, euh, euh, merci beaucoup par rapport à cela. Euh, oui, nous allons essayer de vous partager les présentations des, du, des webinaires, d'accord. Bon. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Ok. Euh, d'accord, je pense que au delà de, du volet euh, que vous avez mentionné, nous pouvons l'utiliser dans beaucoup plus de, de cas. Uh, surveillance, uh, uh, risquement des patients liés aux différents traitements, ACPN, vaccination, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, uh, nous pouvons tous ensemble voir uh, comment est-ce que nous pouvons procéder pour pouvoir avoir un bon tracker, surtout en faisant les contrôles qu'il faut. Uh, donc, au uh, finish, nous allons passer une bonne semaine. D'accord. Donc, euh, je reviens encore sur euh, euh, un dernier point avant de... Peut-être que vous avez déjà des questions. Donc, euh, je, je veux vous laisser si vous avez des questions. Vous pouvez les poser. Donc, ici, je vois une première question. Il y a une question par rapport au taxi, Je pense que les gens sont beaucoup plus dans la fièvre de l'Omé. Euh, oui, vous pouvez avoir des taxis à l'aéroport euh, en sortant directement de l'aéroport. Il y a plein de taxis dehors, donc vous pouvez prendre des taxi de votre choix pour la destination que vous souhaitez sans euh, D'accord. Je vois dans Slack, s'il y a d'autres questions là-bas. Euh, question. OK, bon, Et je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. Euh, nous allons aborder peut-être le volet lié à la vaccination. Où nous savons qu'il est important de pouvoir vacciner les, les enfants, et cela passe par un processus que nous pouvons digitaliser, notamment permettre à la personne ou au mère de pouvoir en fait, s'enregistrer et de pouvoir euh, la vaccination de, de l'enfant euh, à partir de la naissance BCG-VPO, euh, en passant par les différents vaccins qu'il faut prendre, euh, VPO, beta, pneumo, rotavirus. Euh, donc ici, nous voyons qu'il y a ces vaccins-là à prendre euh, à des moments donnés, d'accord? Euh, Peut-être euh, vers la fin, prendre un jour, un euh, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, euh, ce volet aussi peut être digitalisé dans le, dans le DHST, parce que ici nous voyons que nous avons des étapes à, à créer et il est très important de suivre cette chronologie-là. Cette chronologie dépend de, de tout un chacun, euh, de comment est-ce qui maîtrise le système et est ce qu'il peut programmer pour pouvoir éventuellement avoir un bon tracker euh, ce qui permet à collecter les informations de vaccination de l'enfant. Déjà à la naissance, il faut que les deux vaccins, le BCG et le VPO apparaissent et c'est après cela que les autres euh, vaccins, VPO, PENTA, pneumon, ROTA peuvent apparaître. Donc, il est très important de pouvoir garder ça quelque part, suivre absolument la chronologie parce que si on laisse tout comme ça, quelqu'un peut euh, dire qu'il a vacciné l'enfant euh, à la naissance avec peut-être euh, la euh, PENTA 3 ou peut-être peut uh, VPO, euh, non, peut-être, uh, oui, normo ainsi de suite, ainsi de suite. Pour éviter ces erreurs, il va falloir garder à l'œil vraiment cette chronologie et euh, permettre à la personne de, de voir seulement ce qu'il doit voir à des moments bien précis. Donc, c'est très important. Et cela nous permet de choisir les options qu'il faut lors de la création de notre tracker et euh, voir, garder euh, attentivement quelque part euh, ce qu'il faut programmer essentiellement. Quand nous voulons ne pas avoir ces genres d'erreurs, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir les éviter? Donc, c'est sur cela que nous allons vraiment discuter. Euh, et pouvoir le noter quelque part, et tout au long de la semaine, voir comment est-ce qu'ils faut essentiellement mettre en application ces contrôles-là pour vraiment avoir une très bonne qualité des données saisies pour, euh, euh, pour l'enfant, par exemple. Donc, comme attribut oui. éventuellement ces noms et prénoms, sexe, date de naissance, et les autres informations liées à la mère, notamment son contrat de nom et prénom essentiellement. Et nous avons les types. Nous avons les types ici. Donc, ça sont les attributs qu'il faut créer. Faire appel à l'option masculin-féminin. Comment est-ce qu'il faut faire ça? Donc, nous allons essayer de le faire pour que déjà à l'enregistrement de l'entité à partir des attributs dans le programme de vaccination, que nous puissions, dans un premier temps, saisir les données de BCG et VBO et à six semaines, pouvoir permettre à la personne de saisir les informations. Lié au VPO1, Penta, 1, Pnomo 1, euh, Rotavirus, et à 10 semaines, venir sur VPO2, Penta 2, ainsi de suite. À 14 semaines, Penta 3, VPO3, euh, Pnomo 3, ainsi de suite, jusqu'au euh, jusqu 18e mois, nous avons D'accord. Donc, ces aspects-là sont à implémenter dans le système. Et lors de l'implémentation, nous devons tout faire pour pouvoir avoir un programme que nous allons peut-être appeler vaccination ou tracker vaccination, ainsi de suite. Donc, quand nous prenons ce programme et quand nous cliquons sur enregistrer, éventuellement, nous avons la date d'inscription ici. D'accord Ce qui est différent de la date euh, d'incidence. D'accord Nous avons le numéro, nom et prénom, sexe date de naissance, puis les autres informations concernant la mère, plus le poids, domicile, et ainsi de suite, d'accord. Donc, il va falloir créer tous ces champs et l'inscrire dans le programme. Nous avons le début du programme, ici, l'inscrire dans le programme, dès que nous l'enregistrons dans le programme, nous allons avoir les autres étapes liées à la vaccination. Donc, ici, nous avons la date d'événement Ici, c'est la date d'événement. D'accord? Dès que nous choisissons la date d'événement, nous avons les options qui vont apparaître associées aux éléments de données, de pouvoir décéger ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? S'il y a des ruptures, si les informations liées aux ruptures sont à collecter, nous allons aussi créer des sections au niveau des, des étapes pour pouvoir convenablement permettre à la personne de d'enregistrer les informations qu'il faut. Donc, quand nous cliquons sur terminer comme ça, d'accord OK, il y a les champs obligatoires ici, donc il faut absolument saisir ça. Donc, nous cliquons sur terminer, nous venons de créer un événement. Le fait d'avoir enregistré, c'est un événement créé. Du coup, nous avons un système basé sur les dates qui peut nous permettre de planifier la prochaine visite il y a la vaccination. Donc, on a dit six semaines. Donc, il y a une autre uh, visite à faire. Uh, donc, nous pouvons planifier cela. D'accord Donc, cette personne est attendue le 2 novembre. D'accord Maintenant, si cette personne peut venir peut-être le 3 novembre, ainsi de suite. Et quelle est l'information à prendre Donc, vous avez vu que la liste n'est plus pareille. Ainsi de suite, ainsi de suite sont les contrôles à mettre en place afin de permettre à tout le monde d'avoir une vision claire, de savoir que c'est l'enfant, les informations de l'enfant, quel est le nombre de mois que de la personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il faut mettre en place à partir des thèmes techniques que nous allons, bien sûr, utiliser pendant la semaine qui commence déjà lundi. Donc, euh, essentiellement, c'est ce que je voulais vous montrer euh, dans ce webinaire. Je pense que tout le monde nous parle des thèmes techniques et que lundi, nous allons vraiment commencer euh, cette formation. Euh, bon, je vais encore laisser voir s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions. Nous allons tout doucement clore euh, ce deuxième webinaire. Okay, je vois qu'il y a beaucoup, il y a d'autres questions administratives qui rentrent en jeu. Euh, bon, cela démontre que les gens sont vraiment préparés pour le mai. Donc nous allons laisser Monsieur Nathan poser sa question et la suite. Bonsoir. Oui, bonjour à tout le monde. Ce n'est peut-être pas une question directement liée à ce qui a été présenté, mais c'est un souci que j'ai dans le tracker. Les données dans le DHS2 que nous utilisons sont envoyées depuis les sites. Il y a à peu près 21 sites. Alors, je vois les données dans le DHS2, c'est saisi, c'est envoyé, mais dans le dashboard, ça n'apparaît pas. Est-ce qu'il y a un problème particulier à ce niveau OK, euh, très bonne question. Euh, bon, je peux faire économie de cette réponse pour euh, peut-être répondre à cela la semaine prochaine. Euh, c'est une très belle question. Il y a ce que nous appelons l'analytique qui tourne derrière pour pouvoir compiler euh, toutes les données saisies et que c'est c'est selon la programmation de la compilation de, de ces données. Donc normalement, dès que ces données sont compilées, on nous permet d'avoir les dashboards actualisés. d'accord. Mais par moment, certaines données compilées ou certaines données de notre navigateur sont sauvegardées dans le cache. Donc, il est important de vider quand même son cache pour pouvoir visualiser correctement les nouvelles données. Donc, je vais vous inviter à vider votre page et à actualiser la page pour pouvoir voir si euh, les données sont actualisées. Euh, si ce n'est pas le cas, vous pouvez euh, bien sûr contacter l'administrateur et nous allons montrer pendant la semaine euh, quelles sont les modalités, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les données actualisées sur le page. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à vous.